Bonjour à tous, c'est Loïc de BMSP. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la nouvelle interface de la compagnie Page d'Autotask PSA. Autotask PSA est un produit cloud. Datto propose l'évolution majeures de son produit, à savoir les majeures releases, en fonction entre autres des retours des utilisateurs. Sur mon écran de droite, vous pouvez voir donc l'interface actuelle d'Autotask et sur mon écran de gauche, la nouvelle interface. Le premier point de rappel, c'est qu'il existe deux affichages possibles pour une compagnie Page. Vous avez soit donc une vue Dashboard, donc qui est plutôt euh, graphique avec des widgets, ou alors une vue Detail, qui est plus en fait sous forme d'une page classique avec des menus. On va pouvoir choisir le choix par défaut pour euh, cette vue. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, sur l'interface qu'on connaît jusqu'à maintenant, vous allez cliquer donc, sur le nom de la ressource, donc votre nom d'utilisateur. Vous allez aller dans l'onglet « Préférences ». Et ici, vous pouvez voir en fait que pour la Compagnie Landing Page, vous avez le choix entre « Detail » ou « Dashboard ». Donc, Je vais me poser sur « Dashboard ». Je vais faire « Sauvegarder ». Et pour que son choix soit correctement appliqué, il faudra que je fasse une déconnexion et une reconnexion. Dans la nouvelle interface, l'opération est quasiment similaire. Vous cliquez donc sur votre nom de ressource, donc votre nom d'utilisateur. Sur l'onglet « donc Informations », puis sur le bouton « Préférences ». Et ici, vous avez donc « Company landing page », donc pareil, vous avez le choix entre « Detail » et « Dashboard », je vais choisir « Dashboard », je vais faire « Save », il ne me restera plus qu'à me déconnecter et à me reconnecter pour que le paramétrage soit pris en compte je vous propose une exploration en trois temps. Nous allons ensuite comparer donc les deux interfaces Dashboard entre l'interface qu'on connaît jusqu'à maintenant et la nouvelle interface. On va comparer ensuite les deux interfaces donc Company Detail. Et enfin, je vous montrerai comment personnaliser la nouvelle vue Detail d'une Company Page. Je vous retrouve juste après une petite déconnexion et reconnexion. A la suite de ma reconnexion en raison du changement de la valeur par défaut de la Company Landing Page, je vais désormais vous parler de la vue Dashboard et plus précisément des Company Dashboard. L'affichage dashboard permet un affichage graphique de l'information en s'appuyant sur ces petits éléments que vous voyez ici, qu'on appelle des widgets. On parle de compagnie dashboard car l'ensemble des widgets sont filtrés sur le nom de la compagnie, ici, Sce Industrie. Si votre compagnie a des sous-sites qui sont configurés, vous avez possibilité donc de les sélectionner, ce qui aura pour conséquence d'afficher dynamiquement les données pour le sous-site sélectionné dans les widgets, sans besoin de recharger la page ou de faire d'affichage complémentaire. On est vraiment dans une logique ici d'affichage dynamique. Pour apprendre à configurer les compagnies dashboard, je vous invite à vous rendre sur notre site web BMSP TV, de cliquer sur la loupe, de chercher le mot clé compagnie et de visionner la vidéo qui s'appelle Quick Types Autotask PSA, les compagnies dashboard. Ce point d'introduction sur les compagnies dashboard étant fait, nous pouvons désormais comparer les deux interfaces. Dans l'interface actuelle, nous pouvons voir en, donc, en haut de la page donc, un bandeau avec différentes actions possibles. Ce bandeau reste présent dans la nouvelle interface même si ce dernier a été grandement épuré puisqu'il ne nous reste que trois possibilités à savoir le switch de l'interface de la vue detail à la vue dashboard un bouton edit permettant d'éditer les informations de la compagnie et un bouton tools permettant donc d'afficher le company story donc pouvoir les modifications qui ont été réalisées sur la compagnie et en fonction de votre utilisateur la possibilité de déclarer un gain ou une perte d'opportunité. Dans l'interface actuelle le bouton « New » permettait de réaliser différentes actions, par exemple la création d'un ticket en appelant un formulaire ticket. Toutes ces possibilités ont été déplacées dans la nouvelle interface sous la forme d'un bandeau latéral à gauche, avec en plus des raccourcis clavier. Par exemple, je peux voir ici que pour créer mon ticket, je peux faire une combinaison « Alt F5 ». C'est ce que Dato appelle la « Quick Add Bar ». Dans la nouvelle interface, on peut voir également que les informations de la compagnie ont été plus mises en avant. Ainsi, on a possibilité d'avoir un clic to clipboard sur les informations comme le Company ID, le Company Link et le Company Name. Là, on peut voir que sur la nouvelle interface, ces informations ne sont pas forcément mises en avant et sont affichées de manière beaucoup plus discrète tout en haut de la page. Les trois changements majeurs sont donc l'allègement des menus, la création par raccourci clavier d'action rapide, et un affichage plus dynamique dans la nouvelle interface, le switch entre les deux vues étant instantané. Nous allons désormais explorer les différences sur la vue Company Detail. Donc je passe en vue Company Detail. Donc la première chose c'est que sur l'interface actuelle, nous avons toujours donc notre bandeau en haut. Dans la nouvelle interface, ce bandeau donc reste toujours présent. On a toujours en fait notre menu latéral à gauche avec nos raccourcis clavier qui viennent remplacer les options qu'on avait dans la partie « Tools » de l'interface actuelle. Le changement est la façon dont est présentée les informations de la compagnie. Ici, donc, la compte manager, la classification et le statut sont vraiment mis en avant dans une catégorie bien spécifique. Là où dans l'interface actuelle, ces informations sont plutôt mises à la suite d'autres informations. Certaines informations sont regroupées sous forme de blocs, par exemple ce qui va être euh, l'adresse, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, ça va être créé dans un onglet qui s'appelle « Général ». Vous avez un onglet donc, « Association », un onglet « Taxe, un onglet « Additional Information » et un onglet « User Defined File ». Et On verra un peu plus tard que toutes les informations ici dans ces onglets sont affichables ou désactivables selon en fait, vos besoins de personnalisation de cette page. On voit également donc, que la partie euh, information principale de la compagnie a également été modifiée, puisqu'ici on voit que c'est vraiment mis en avant sur le bloc, alors qu'ici c'est fait de manière un peu plus discrète. Par exemple sur l'adresse, ici c'est un lien vers Google Maps et ici ça a été mis sous forme d'icône. Donc on sent que la nouvelle interface est plus lisible, plus accessible. Ensuite, a été mis en place donc, un système permettant de créer rapidement une nouvelle lot, une nouvelle to do, un nouvel attachement. Possibilité donc, de notifier votre account manager ou carrément l'account team. Vous avez possibilité rapidement d'accéder aux tickets de votre compagnie, aux contacts, aux notes, aux to do. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce bandeau-là, en fait, va être personnalisable en allant dans Customize Tab Order. Et ici, vous pouvez choisir. De désactiver ou d'activer certains onglets Alors que si on regarde dans l'ancienne interface C'était beaucoup plus complexe Pour voir les informations, il fallait vraiment aller sur View Et sélectionner la vue Par exemple si je voulais sur les notes Sur les emails reçus Et si je voulais créer, il fallait vraiment cliquer sur un bouton Qui ouvrait donc une nouvelle fenêtre Donc voilà, donc on sent que l'accès à l'information D'un nouvelle interface donc, sur la vue Compagnie Detail A été grandement facilité je vais continuer ma présentation uniquement avec la nouvelle interface. Donc, comme on l'a vu, on a un ensemble d'informations qui remontent dans cette nouvelle interface. On a des possibilités donc, de customisation. Maintenant, toutes les informations ne sont pas forcément nécessaires à votre activité. Je vais donc vous montrer quatre actions possibles, quatre exemples d'actions de personnalisation. Et après, ça sera à vous, en fonction de vos besoins. De pouvoir adapter cette interface Donc là je suis sur mon interface donc, pour Customer Et je vais regarder donc, la désactivation des champs C'est à dire qu'ici je vais estimer que Alternate Phone 1 et Alternate Phone 2 J'en ai pas forcément besoin Et que la partie donc, province Également je n'en ai pas forcément besoin Du coup je vais faire une action de désactivation des champs Ensuite je vais également faire une action de déplacement des champs c'est-à-dire que dans la partie donc, User Defined File, donc c'est des champs en fait, personnalisés que vous créez, j'ai la partie SIRET. Et la partie SIRET de l'entreprise, bah, j'estime que c'est important. Donc du coup, je vais vouloir déplacer ce champ et le mettre donc, dans la partie Générale, juste en dessous du Company Number. Donc entre le Company Number ici et l'adresse numéro 1. Ensuite, je vais vouloir faire la désactivation, par exemple, du champ Taxe. Donc tout ce qui se trouve, en fait, tous les champs qu'il y a dans « Taxe et du coup le bloc « Taxe en lui-même, je souhaitais en fait le faire disparaître. Et ensuite, je vais vouloir remonter le bloc qui s'appelle « donc Additional Information » parce que j'estime que les informations sont pertinentes et importantes. Et je vais vouloir le remonter pour qu'il soit juste en dessous du bloc « Général ». Donc voilà les modifications que je souhaite faire et je vais vous guider et vous montrer pas à pas comment les faire. Dans cette dernière partie de la vidéo, il me reste à vous présenter donc les modifications dans l'interface Company Detail et plus précisément la compagnie donc catégorie Customer. Avant de partir dans les menus d'administration d'AutoTask, j'aimerais d'abord vous montrer comment créer une nouvelle compagnie de type Customer. Donc pour cela, donc sur la page d'accueil d'AutoTask, vous faites un petit plus. Sur la partie CRM, vous allez donc sur Compagnie. Ici, je peux voir donc compagnie catégorie que je peux choisir, donc customer. Que mon customer peut être de type donc customer, qui peut être également un lead, un prospect. Je me rends compte que j'ai compagnie name avec une petite toile rouge qui signifie en fait que c'est un champ de saisie qui est obligatoire. Et je pourrais très bien créer donc une nouvelle compagnie donc cliente, donc customer, et créer en même temps un contact, donc par exemple l'adresse du directeur donc, de mon client, une note ou une to-do. Donc pour cela, j'ai juste en fait à cocher à côté et rentrer donc les informations. Sur le menu de droite, je vois en fait qu'ici je dois définir un account manager et que c'est un champ obligatoire. Le nom qu'il y a ici est forcément une ressource autotask, donc un utilisateur, l'account manager étant le propriétaire, donc du customer. En dessous, j'ai un champ classification. La classification est un petit icône visuel que je vais pouvoir utiliser en fait pour classer mes clients. Par exemple, si j'ai un engagement de service différent en fonction de mes clients, c'est du bronze, de l'argent ou du or, j'ai possibilité en fait, de définir en fait, un petit icône. Ou si c'est un type de contrat bloc d'heure ou un contrat illimité, j'ai également possibilité de le définir. C'est un petit indicateur visuel qui est quand même bien pratique. Je vais pouvoir également définir donc, un statut qui est un champ obligatoire. Donc si c'est actif ou inactif. Et vous voyez ici que j'ai toute la saisie des informations qu'on avait vues auparavant. Et que seul donc, le champ phone avec les petites toiles rouges est un champ obligatoire. La clé unique pour une entreprise dans Autotask, pour une compagnie dans Autotask, étant donc le numéro de téléphone et le compagnie name. Maintenant que je vous ai montré le filtre de saisie pour une nouvelle donc, compagnie de type customer, je vais vous montrer donc comment faire donc, la modification de cette partie-là. Pour cela, je retourne dans Autotask et je vais dans la partie admin. Dans la partie admin, je vais dans l'onglet Feature and Settings et dans Compagnie and Contact. Dans Compagnie and Contact, je clique sur Compagnie catégorie. Vous voyez ici que j'ai différentes compagnies catégories Prospect, Lead, Customer. Ça veut donc dire en fait que je vais avoir un formulaire de saisie spécifique pour Prospect avec des champs spécifiques pour les Prospects. Pareil pour les Leads et pareil en fait pour le Customer. Et c'est l'objectif de l'opération à savoir que je veux simplifier mon formulaire Customer en retirant des champs qui ne me sont pas nécessaires. Si jamais je veux recréer un formulaire depuis zéro, j'ai possibilité en fait, d'aller copier celui système qui s'appelle standard non éditable en mettant ici en faisant copie. Je vais aller donc sur Customer et je vais éditer. Donc Ici, donc, compagnie Catégorie, Name, donc, qui s'appelle Customer, il est actif et il a une couleur en fait, rouge. Et donc J'arrive sur la première partie en fait, qui est la partie Header. La partie header j'ai un premier donc, champ qui s'appelle compagnie nem On me dit qu'il n'y a pas de valeur par défaut et que je ne peux pas choisir une liste de valeurs donc, à proposer et que ce champ il est requis. La compagnie catégorie, donc pareil, donc, on ne définit pas une valeur par défaut. Néanmoins, une liste déroulante de propositions, elle définit donc sur Custom. Donc si je clique sur Custom et sur le petit crayon, je vois en fait que j'ai plusieurs possibilités. à savoir en fait que j'aurai toutes les listes de valeurs en fait, pour cette catégorie. Et enfin non. La compagnie type, donc là par défaut, donc elle est sur Customer, mais pour toutes les listes de valeurs, je peux choisir en fait entre Customer, Lead, Prospect, Dite, Cancellation, etc. En dessous les autres options, je peux donc créer un contact, créer une note ou créer une to-do. Si je veux désactiver cette option au moment de la création, j'ai juste en fait à décocher la case. Ici, par exemple, je considère que quand je vais créer un nouveau compagnie type de type Customer, je veux uniquement pouvoir créer, alors la possibilité donc, de créer un contact. Donc, je coche juste la case « Visible ». Je sauvegarde cette première partie et je vais dans l'onglet « Details ». Dans l'onglet « Details », donc toujours sur la partie donc, « Header donc, », je vois que j'ai la partie « Account Manager ».« Donc, Account Manager », quand je dis, c'est une ressource autotask, un utilisateur qui sera propriétaire de ce Customer. La, défaut par, la valeur par défaut est définie sur « Company Creator ». C'est-à-dire que c'est la personne donc, qui va créer donc, ce nouveau customer qui sera par défaut la compte manager de ce customer. Si jamais je veux choisir donc, une autre possibilité, ça va être spécifique ressource. Dans ce cas, je vais forcer donc, un nom d'une ressource autotaste qui sera donc, la compte manager pour tous les customers qui seront créés. Ou alors, je choisis nos default et dans ce cas-là, ça sera à moi de choisir à chaque création d'un nouveau customer quelle est la, quelle est la compte manager. J'aurai donc une liste de valeurs qui est définie sur All. Donc tous les utilisateurs, donc Autotask, seront considérés comme des account managers donc, potentiels à la création. Et je vois que ce champ donc, est requis, est obligatoire et il est également visible. Au niveau donc, de la classification, je n'ai pas de valeur par défaut. Si néanmoins j'estime que tous les, tous les customers que je vais créer seront tous par défaut au niveau bronze, après je peux quand même modifier en les passant donc, sur une autre valeur. Donc je peux faire cette modification. Donc Bronze, et là je mets sur All. Je valide. Et le statut par défaut sera sur actif. Je sauvegarde tout ça. Je retourne donc sur la création donc, de ma nouvelle compagnie customer. Je mets à jour. Et là, je me rends compte que par défaut, donc classification s'est bien mise sur bronze en fait par défaut. Et du coup, là, vous pouvez faire le lien maintenant entre les champs qui sont ici et la partie filtre de saisie. Maintenant, on a vu que quand on crée une nouvelle, nouvelle compagnie customer, on a différents champs qu'on peut rentrer, qu'on peut saisir, euh, tels que l'adresse, le code postal, la ville, etc. Le numéro de téléphone qui est un champ obligatoire. Et que du coup, je n'avais pas forcément besoin de tous ces champs. Donc maintenant, nous allons voir comment on peut faire pour simplifier l'interface, pour la création et du coup, in fine, l'interface également de visualisation de la Compagnie Detail. J'arrive sur ma dernière partie donc, de configuration qui est la partie donc, section and field. Donc la partie section, donc, ça va être les gros blocs, Type général tax addition information et les fils vont être donc les différents champs qui vont être rattachés donc à ces différentes sections. C'est ce que j'ai ici quand je vais consulter donc la page de ACE Industry où j'ai une section générale et j'ai à l'intérieur en fait différents champs. Je vais donc pouvoir jouer en fait sur l'affichage de ces champs et son organisation pour pouvoir avoir une interface qui correspond réellement à mes besoins. Donc j'avais dit que la partie donc, Province, Alternate Phone 1 et Alternate Phone 2 n'étaient pas nécessaires. Donc je me place sur l'icône burger pour Province et je peux faire donc, un hide/fold. Je reproduis la même opération pour Alternate Phone 1 et pour Alternate Phone 2. Ces champs vont disparaître donc, de la partie générale, mais ils sont en réalité déplacés dans une catégorie qui s'appelle Heidenfeld. Donc, donc si jamais je souhaite en fait les réactiver et les récupérer, J'aurai juste à me mettre donc sur province sur l'icône burger et à faire donc make file visible. Si je sauvegarde donc la modification que je viens de faire et que je rafraîchis donc la page de ACE Industry. Voilà, donc je remarque en fait que province alternate Fund 1 et alternate Fund 2 a disparu et dans mon formulaire en fait de création d'une nouvelle compagnie de type customer, c'est également le cas, ces champs ont disparu. Ensuite, j'avais dit que je souhaitais déplacer le SIRET. Donc, le SIRET qui se trouvait dans les User Defend File, Donc, en position 5.4. Et j'ai dit que je voulais le mettre juste en dessous du Company Number dans la section générale. Donc, pour cela, je me place donc, sur le 5.4. Je clique. Et je vais remonter avec ma souris. Pour positionner ce champ au niveau du 1.1 et du 1.2. Je relâche. Donc, voilà. Donc, c'est déplacé. Donc, c'est vraiment une simple opération de drag and drop. Je sauvegarde. Je vais aller consulter en faisant un F5 hop, pour me permettre de valider que ça s'est bien été pris en compte. Et du coup, effectivement, SIRET se trouve en toute compagnie number dans général. Et dans la saisie de nouvelle compagnie, je vois bien que le champ SIRET a bien été placé au bon endroit. Donc, je reviens sur ma partie administration pour faire ma troisième modification qui concerne donc la partie taxe. Donc, toute la section taxe, j'ai dit qu'elle n'était pas forcément utile et nécessaire. Je vais donc pouvoir la masquer. Et plutôt que masquer les fields un par un, je vais me mettre donc sur toute la partie taxe. Et je vais faire « donc Hide section ». Je vais faire « Yes ». Du coup, les trois champs qui se trouvent à l'intérieur de taxe ont été déplacés dans la partie « Hide Filed ». Et le, la section taxe en elle-même a juste été supprimée. Donc, une fois que... Je sauvegarde si je rafraîchis mes deux onglets. Donc dans ma partie compagnie, vous voyez que la section taxe a disparu et quand je crée une nouvelle compagnie, la section taxe a également disparu. Donc la modification a bien été prise en compte. Et enfin, je souhaitais donc déplacer le bloc additional information en dessous de général. Donc pour cela, le plus simple, hop, additional information, il était déjà Hop, donc si je prends l'exemple juste de le déplacer dans ce cas-là en dessous de Association, je fais Save, je fais F5 ici et F5 ici. Voilà, et je me rends compte que Additional Information est bien passé en dessous de Association, donc c'est pareil, c'est une simple opération de drag and drop. En petit rappel, donc il est possible donc, pour les files de définir en fait une valeur par défaut. Il est possible également de définir une liste de valeurs pour avoir un choix. Il est également possible de forcer en fait, ce champ comme étant requiert, donc obligatoire. Pour petit rappel, il est possible de faire l'importation, donc la création, et les mises à jour de vos données de vos clients depuis Autotask dans Admin, Feature and Settings, Company and Contact, et donc dans la partie utilities, vous avez donc la partie Company import juste ici. Vous allez pouvoir donc télécharger donc un template de fichier dans la partie import que vous allez pouvoir donc remplir. Ensuite, vous allez pouvoir en fait l'uploader pour pouvoir mettre à jour vos données. Nous arrivons au terme de la vidéo et j'espère celle-ci vous aura été utile. Je vous invite à vous balader dans les différents menus de la nouvelle interface dès que celle-ci sera mise en production pour vous y acclimater. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt